Il y a bien un truc qui me stresse, mais qui me stresse genre anormalement, c'est de savoir qu'un client est insatisfait. Alors, pourquoi durant euh, ce calendrier de l'avant, euh, cette période où je t'avais promis du contenu convivial et léger, et je te parle de ça. Parce que, parce que, il y a une réalité. C'est qu'il y a des choses dans ton business qui te stressent. Et non seulement il y a les clients qui peuvent te stresser, mais il y a l'anticipation de clients insatisfaits qui va faire que tu ne vas même pas réussir à vendre. Et parce que c'est une réalité que tu peux vivre dans ton business, de devoir gérer un client insatisfait ou de s'auto-saboter pour ne pas avoir de clients, comme ça je ne crée pas de d'insatisfaction, de, pardon. j'aimerais t'en parler et mettre le pied dans le plat et de partager profondément aussi ce que euh, je ne partage pas habituellement parce que euh, ce n'est pas hyper agréable à partager euh, non plus. Mais tu sais quoi J'ai décidé de faire cet audio parce que j'aimerais être le premier bénéficiaire de ce que je vais te dire. Parce que parfois moi-même je peux oublier certaines bases. Alors, je vais te les donner ces bases, ces fondamentaux qui vont te faire du bien, j'espère, et qui vont me faire du bien. La première chose à faire, c'est de rationaliser. Quelquefois, le moindre euh, signe, langage corporel, l'email le mal euh, ponctué peut nous donner l'impression qu'on a un client insatisfait. Non, c'est pas vrai. Alors, peut-être que oui, mais pas forcément. Donc, attention à ne pas surréagir. Parce que quand on surréagit, on va parfois avoir un comportement un peu bizarre et faire des choses qui sont étranges et qui vont euh, pas faire du bien à notre relation. Donc, la première chose, c'est de se poser, de respirer et de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe Objectivement, il y a quoi Ok, il y a peut-être quelque chose, mais peut-être qu'il n'y a rien. Donc, la prochaine étape, ça va être de te, et là je vais te surprendre, de te déresponsabiliser. What Qu'est-ce que Lingen Alors, t'inquiète pas, le point d'après, c'est se responsabiliser. Mais avant de se responsabiliser, j'aimerais que tu te déresponsabilises. C'est-à-dire que, typiquement, nous, euh, bon voilà, ce mois-ci, on parle du programme coach en mission on a un programme de groupe. Qu'est-ce qui fait que certains clients en sont très satisfaits et ont des super résultats et que d'autres en sont moins satisfaits et ont de moins bons résultats Est-ce que c'est de notre ressort A priori non, puisqu'on délivre la même chose à tous les clients. Du coup, la responsabilité, est-ce que c'est la mienne ou c'est celle du client Mais Bien sûr que c'est celle du client. À partir du moment où vous faites du bon travail, et où il y a des clients satisfaits, s'il y a des clients qui sont insatisfaits, c'est pas de votre faute. Vous pouvez pas porter tout leur malheur. Peut-être qu'en ce moment, ils vont pas bien dans leur vie pro, vie perso. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont, qu'ils ont euh, mal interprété. Peut-être qu'ils pensaient que dans ton accompagnement, il y aurait telle chose et il y a pas. Et en fait, ça fait partie de la vie. Et vous pouvez pas prendre la responsabilité de tout. On est là pour accompagner des clients, pour les aider à avancer. Pas juste pour qu'ils se sentent bien. Ça, c'est pas notre responsabilité. D'ailleurs, si je te laissais le choix, est-ce que tu préfères que ton client se sente bien et qu'il n'avance pas dans les objectifs qu'il a lui-même fixés ou qu'il se sente moins bien mais qu'il peut avancer dans des objectifs qu'il s'est fixés Donc Ça, c'est important parce que quelquefois on a… Ce côté people pleaser que moi je peux avoir. J'aime plaire aux gens. Et parfois on a ce côté sauveur. Oh Quand on accompagne un client, il faut absolument qu'il ait de super résultats. Et d'ailleurs, il y a même le contraire qui peut se passer. Quelquefois, euh, je vais je, je vous le dire en toute transparence, hein, j'ai des clients qui ont des super résultats et je suis en mode, euh, c'est vrai ça Ah ouais Ah ça m'étonne. Ah ok. Oh et parce que... Nous-mêmes, on est étonnés des résultats des clients. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pensait que les résultats des clients dépendaient de notre travail. Et quelquefois, on fait un petit travail et il y a des gros résultats. Et limite, on n'est on pas satisfait, on savoure pas ça parce qu'on se dit c'est pas grâce à moi. Ça, c'est syndrome du sauveur. On veut sauver. On veut être à l'origine de toutes les réussites de nos clients. Et quand ça va pas, on est forcément à l'origine. Alors que non. Le client n'achète pas un résultat chez vous. Il achète une obligation de moyens. Vous devez faire des choses et le client doit faire des choses. Mais ça reste votre client qui conduit la voiture. Vous êtes juste le copilote. Donc déresponsabilisez-vous avant, avant bah, de se déresponsabiliser, de se responsabiliser, pardon. Se responsabiliser, ça veut dire quoi Ça veut dire, ok, maintenant que j'ai laissé les émotions de côté, que j'ai compris et j'ai rationalisé que, en fait, sa responsabilité, c'était surtout sa responsabilité si euh, il exprimait quelque chose de, de mal et de difficile. Par contre, est-ce que vraiment je peux pas m'améliorer Est-ce que vraiment je ne peux rien faire pour uh, que les choses changent Nous, par exemple, on essaye d'être le plus proactif possible. On essaye de prévenir plutôt que de guérir. De pas attendre que les clients soient insatisfaits. Par exemple, notre programme dure 12 mois. Donc, forcément, dans 12 mois, même moi, quand je suis client de programme de 12 mois, bah, il y a des moments où on décroche. Et ben, bah, on n'attend pas que la personne se réveille six mois après. Ah, mince, bon, ça m'a pas aidé. Non, c'est dès que euh, elle décroche, on a des signaux. Quand certains signaux se déclenchent, eh bien, il y a un membre de notre équipe qui va prendre contact avec le client. Comment ça va Où est-ce que tu en es Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Donc, respons se responsabiliser, c'est de manière modérée, saine et euh, posée, se demander ce qu'on peut faire de bien ou de pas bien et de voir comment on peut améliorer les choses. Mais tout ça, ça doit se faire dans le calme et la sérénité. Et puis, le dernier point que j'ai envie de te partager, c'est de faire preuve de gratitude pour tous les clients qui ne vont pas bien. On, on a un biais cognitif qui fait que quelque chose de négatif va nous affecter bien plus que quelque chose de positif. Par exemple, c'est bien plus émotionnel de perdre un euro que de trouver un euro. Quand tu trouves un euro par terre, tu es content. Quand tu perds un euro, tu es… Euh, alors, je ne connais pas les chiffres, mais tu es… 5 fois, 10 fois plus mécontent que quand tu es content quand tu trouves un euro. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, quand ça se passe pas bien avec un client ou une cliente, et tout de suite, on peut avoir l'impression que tout va mal et que c'est la catastrophe dans tous les aspects de notre business. Non, avoir de la gratitude, c'est de voir le verre à moitié plein, de voir qu'en réalité, il est même au 90% plein. Et ça, c'est libérateur, ça fait du bien parce que c'est là réalité. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vois, ce genre de prise de recul, eh ben, c'est important que tu puisses partager avec quelqu'un. Moi, pendant longtemps, c'était mon épouse à qui je parlais dès qu'il y avait quelque chose d'émotionnel. Sauf que bah, je transfère un peu si je fais ça. Je l'inquiète, tu vois. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, puis, euh, j'ai les membres de mon équipe et ça, c'est aujourd'hui ma plus grande ressource quand j'ai certains challenges. Mais par contre… Si tu n'as pas encore d'équipe, je t'invite à aller passer du temps avec d'autres coachs, d'autres personnes qui comme toi veulent trouver euh, de l'aide et qui, seront, qui seraient ravis d'échanger avec toi, avec qui tu peux partager tes joies et tes peines. Ne reste pas seul avec tous tes tracas. Parce que quelquefois, quand on est tout seul, on a l'impression que tout le monde est parfait et nous, on est euh, juste moins bon. Moi, je peux... Je peux vous dire un truc, c'est que plus j'ai passé de temps avec des endroits plus avancés, moins j'étais impressionné. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien. En superficie, tout paraît top, et en réalité, à l'intérieur, pas forcément. Ce n'est pas forcément une comparaison hein, pour dire oh, finalement je suis meilleur que l'autre. Ce n'est pas ça. C'est juste la réalité en fait. Quelque fois, on se fait des films, on a l'impression que chez l'autre, c'est parfait, et ce n'est pas le cas. Et ça, ça nous permet d'avancer. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'aimerais t'inviter. À prendre rendez-vous en regardant la vidéo de ce qu'on peut te proposer dans le programme Coach en Mission. Parce qu'on peut t'aider à te retrouver avec d'autres coachs avec qui tu peux partager tes joies et tes peines et ne pas te morfondre et te décourager quand quelque chose va pas bien. Je te dis.